Voici les secrets pour faire refleurir une orchidée fanée. Voici les secrets et les conseils pour refleurir et redonner l'éclat à la reine des fleurs, l'orchidée. La température idéale doit se situer entre 18 et 21 degrés mais en été, vous pourrez le sortir à l'abri du soleil. Après quelques semaines d'une belle floraison, la fleur se fane. Cela est tout à fait normal, la floraison peut durer plusieurs semaines. Mais finit par s'arrêter et il faut alors attendre parfois deux mois avant qu'il fleurisse à nouveau. Pour qu'il refleurisse de nouveau après la première floraison vous devez suivre ce conseil. Coupez la tige dont les fleurs sont fanées au-dessus du 2M œil. S'il s'agit déjà d'une seconde floraison, coupez court la tige sur laquelle les fleurs sont fanées. Tout au long de la vie de votre orchidée, vous couperez court les tiges ayant donné des fleurs. Pour l'arroser prenez l'eau de pluie ou l'eau minérale car cette plante est très sensible. Vous arroserez deux à trois fois par semaine s'il fait chaud. En hiver, vous devez l'arroser deux fois par mois. N'oubliez pas de vaporiser régulièrement de l'eau sur ses feuilles.